j j j j, -j Et salut à tous les intrénèbres, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une vi nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo, c'est un nouveau format. Ça va être un vlog où j'ai parlé un petit peu pendant, je sais pas, quoi, 20 minutes, une demi-heure, je sais pas. Donc, on va parler de certaines choses déjà. Alors, la première chose qui est importante, c'est que je ne fais plus d'échanges par plaisir. Pourquoi? Tout simplement parce que dernièrement, j'ai fait un échange par plaisir à quelqu'un qui était sur le live dit tout le monde, je ne sais plus. Un certain Samuel, d, Samuel Mediamol ou Valentin Vermillon sur Facebook. Et donc, euh, oui, vous voyez, il y a, il y a mon âge je suis au foyer. Euh, voilà, comme vous le savez, je suis au foyer, donc je ne peux pas faire des vidéos comme, comme je veux tout le temps. voilà Donc, euh, j'en je, reviens un peu à cette histoire-là. Donc, je ne fais plus d'échanges. Par plaisir. Je ferai des échanges et je coterai TCG Market. Ou carte Market, comme vous voulez. Mais je coterai des cartes comme ça. Parce que je me suis fait avoir une fois. La personne, on s'entendait très bien au départ. Mais, mais, voilà, il y a eu un différent. Il y a eu une, un différent, elle n'a pas compris mon point de vue. Donc, du coup, moi, c'est très simple. Je ne lui parle plus, mais elle m'a bloqué sur Facebook. Moi, je l'ai blagué sur euh, sur la team, voilà donc si jamais vous rencontrez un intervenant sachez que c'est un bâtard, excusez-moi du terme, hein. c'est un bâtard, et euh, il fait, je l'ai défendu, je l'ai défendu par rapport à, à d'autres personnes, Alors, on, on a été, euh, il était très réglo avec moi, et là tout d'un coup il est plus réglo. Je, je sais, je vais envoyer un autre à Grenirène. Je crois que le lot faisait 25 euros, non, 50 euros pardon, excusez-moi, 50 euros. Il me dit non, ça coûte que 25. J'ai demandé à l'avis d'un vendeur professionnel, je lui ai dit voilà, je vais envoyer ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Et il m'a dit oui, mais effectivement pour 50 euros. Voilà, donc ça c'est, ça c'est le dernier point. Le dernier échange que j'ai fait par plaisir, c'est le deck marionnette de l'ombre que je vais vous tourner ce week-end je vais le faire parce que j'aurai du temps il est toujours là, voilà donc dès que le confinement sera levé parce que oui je suis en confinement toujours, voilà jusqu'au 30 avril minimum je lui enverrai ce qu'il m'a demandé et après j'arrêterai pas après je marcherai plus que comme ça donc les lives ce sera comme ça il y aura certainement notre ami Vincent qui sera là qui m'épaulera je ne ferai plus des échanges par plaisir. Vous voulez m'acheter, pas PayPal. C'est clair, mais très si précis. Vous pouvez m'envoyer du liquide, j'accepte aussi. Mais voilà, ça se fera comme ça dorénavant. Après, euh, qu'est-ce que je vais vous dire Oui, alors euh, oui, je comptais faire une vidéo euh, sur le binder aussi. Ça ne se fera pas pour le moment, parce qu'il y a du confinement. Donc voilà, je ne peux, peux pas sortir du foyer pour le moment, donc euh, elle ne se fera pas. J'attendrai la fin du moi pour faire la vidéo. Vous m'en excuserez mais moi je ne veux pas sortir du foyer comme ça. Il y a vigile jusqu'à 23h le soir. Et à 23h, il n'y a plus de bus. Ils ont supprimé Ils ont supprimé la ligne. Donc qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas faire le trade binder. Aussi. Je réfléchis deux secondes. c'est dur parce que j'ai des tas de choses et des tas de choses à vous dire, oui, euh, je, compte vous faire aussi une... je compte vous faire aussi un autre vlog où je réponds à vos questions, alors là c'est facile, je mettrai dans le, le commentaires, vous m'enverrez vos questions, alors bien sûr, je dis bien bien sûr, si c'est des questions haineuses, je ne les lirai pas, voilà, et à mon adresse mail. Vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse mail. Vous pouvez toujours me contacter par Facebook. Parce que, j'ai, je vous explique. J'ai mis une photo olé olé sur Facebook. Donc, du coup, ils m'ont supprimé mon compte. Et j'en ai recréé un autre, un an après. Et donc, du coup, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez voir. C'est Rémi Roman. De toute façon, vous pouvez voir, euh, si vous voulez me trouver, il faut chercher le groupe Mass radio -Oh, bio Ou la duel à Académie Française. Vous pouvez me trouver. Après, si vous voulez me parler par téléphone, ça peut se faire aussi, mais ça, je suis un peu plus réservé, voilà, tout simplement. J'ai Instagram aussi, voilà, j'ai Twitter, donc si vous cherchez un petit peu, moi, sur Instagram, c'est Simastralidio aussi, et sur Twitter, c'est Simastralidio aussi, donc voilà, vous pouvez me trouver facilement pour me poser des questions, ça il n'y a pas de souci, j'y réponds toujours, alors que ce soit avec mon téléphone ou mon ordinateur, et, euh, ma boîte mail, je la regarde une fois par semaine. C'est sûrement, sûrement, le, le samedi ou le dimanche. Voilà, je la regarde une fois par semaine. Donc, bien sûr, et vous devez mettre dans l'institut des questions, Timastraduyo, ou allez, Donc, c'est sur you, y u g i roman, r-o-m-a-n. 14 donc euh, voilà arrobase la poste.net tout simplement après si vous avez euh, si vous avez euh, des invités particuliers pour que je fasse des vidéos et eh ben oui je peux toujours essayer euh, j'avais proposé aussi de j'avais proposé aussi de pourquoi pas de vous aider à faire vos decks hein. vous m'envoyez une decklist que ça soit sur Yu-Gi-Oh! Nexus, que vous preniez la photo, que voilà, que euh, moi je peux très bien euh, faire mes recherches de mon côté. Par exemple, là j'ai trouvé euh, 4 cartes pour, pour Vincent, il pourrait aller dans son Excitibra Dragon. Donc euh, voilà, c'est toujours pas mal. J'adore faire euh, des petits échanges avec euh, Kohama ou Vincent bon, parce que euh, c'est un petit peu le jeu entre nous. Mais là, qu'est-ce euh, que vous voulez que je vous Il va falloir que j'arrête ça pour Il va falloir que j'arrête ça pour un compte, Donc après voilà. Donc je vais. Maintenant ça va fonctionner comme ça. Je vais redire et ça va fonctionner comme ça. Je vais faire des. Je vais faire des. des échanges et ça sera se bien sûr vous qui en verrez en premier. Je vous dirai euh, que l'on le produit parce que des fois c'est. Vous allez me prendre des gros paquets de cartes, donc, je vais vous dire, ah ben oui, mais les prix, je, je compte, je compte les prix de transport, quand même, genre, par exemple, de 8,50€, parce que j'envoie dans, un dans une, enveloppe à papier à bulles. Tout simplement. Après, si c'est des, deux, trois cartes, j'envoie dans une pochette de protection, j'envoie dans une lettre simple. Voilà. Je vous dirais, euh, je dirais, je crois que la lettre simple, c'est, euh, dans les 1€, euh, entre 1 et euros donc je vous dirai à les 2 euros et je vous mettrai une carte en plus pour, pour combler le vide, voilà, c'est comme, comme ça que je fais, voilà, donc après les questions, voilà, euh, je dis aussi, je vous le dis, alors ma chaîne est un peu ralentie en ce moment, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés et ça, ça me désole un petit peu, mais ça c'est tout à fait normal, parce que je ne fais pas assez de vidéos, je ne fais pas une vidéo par jour, donc il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent. Donc, c'est normal. Donc, j'aimerais bien que ma petite communauté de 147 abonnés partage des vidéos. Qu'elle qu me fasse connaître un peu plus. Voilà. Ça serait pas mal. Pour que j'atteigne mes 200. Je sais bien. Pour que j'atteigne mes 200. Euh, pour que j'atteigne mes 200 abonnés, c'est mon but, c'est d'atteindre les 200 abonnés, pour, euh, pour pouvoir vous parler de d'autres choses que du Pokémon, que du Yu-Gi-Oh!, c'est un truc un peu personnel que je fais quand je suis chez moi et que vous à en découvrir un peu plus sur moi, voilà, tout simplement, que je fais ça par plaisir, vous allez me trouver ça un peu pervers, mais et non, c'est juste pour le plaisir, juste pour le plaisir de, de revivre quelque chose que j'ai perdu quand j'étais gosse, tout simplement, voilà. Après, euh, oui donc, vous pouvez laisser des commentaires sur cette vidéo, hein, bien sûr, c'est moi, de toute façon j'ai mon téléphone, je regarde, euh, j'ai droit à 50Go par mois, donc je regarde s'il y a un commentaire ou pas sur la vidéo, donc euh, voilà, c'est déjà pas mal, je regarde à peu près trois par jour, donc euh, je pense que c'est euh, le minimum. Voilà, je peux regarder deux, trois fois, Alors, après, je veux passer ma soirée sur YouTube s'il faut. Mais voilà, c'est.. Euh... Ah, c'est. un peu. comme ça. Après. Euh... Donc euh... oui, autre chose. Euh, c'est vu que je suis dans un pays de vie, hein, comme j'ai dit tout à l'heure je prends un traitement donc je prends, une... je peux vous dire ce que c'est je prends un demi cachet de Xanax le matin un demi cachet de Xanax le midi un cachet de Xanax et un RISPERDAN 4 le soir pour pouvoir dormir donc euh, euh, ça serait bien que si vous avez mon téléphone sachez que je je suis pas dispo avant 4h30 d'après-midi je suis pas dispo avant 4h30 d'après-midi parce que voilà, c'est. On est confiné, mais on travaille quand même. On attaque à 9h le matin, on finit à 12h45, on rattaque à 1h et on finit à 4h30. Donc, pas avant, ouais, pas avant ces heures là, donc 16h38, 16h38, 16h40, voilà quoi. Je, je, suis, je suis pas joignable. Ou alors, vous m'appelez, vous laissez un message et je vous rappelle dès que que j'ai un peu de temps, voilà tout simplement. Après, euh... après, oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Euh... Pour le moment, je peux pas refaire de vidéo Minecraft parce que je comprends pas. À part mon serveur à fermer, je sais pas, j'arrive pas à, à rejoindre Minecraft. J ai, j ai pourtant j'ai plein d'idées, pourtant j'ai plein d'idées, mais, mais euh, pour le moment c'est net, on ne peut pas faire autrement, voilà, donc je pense que j'ai arrêté les vidéos de Minecraft euh, sur mon PC, alors que je n'aurais pas trouvé un serveur gratuit qui me permet gratuit pour le moment, parce que je, voilà, je ne peux pas me permettre de me un abonnement tous les mois de 35 euros pour jouer à Minecraft, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que j'ai euh, déjà le téléphone à payer, j'ai déjà mes cigarettes à payer, j'ai l'agence de voiture, j'ai un tout tous les mois pour euh, 217 euros. Donc en sachant que tous les trois mois je dois payer euh, 400 euros le foyer et à la fin de l'année, bien sûr, je dois passer normalement de 840 par mois, enfin c'est 70% de l'âge, donc euh, tous les mois. Il nous reste 240 euros par mois. Moi, je peux pas vivre avec ça. Voilà. Oui, j'essaie de me justifier, mais qu'est-ce que vous voulez Après, il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, bien sûr, je pense que euh, Vince ou Jeff, va, enfin ou Kouam ou Jeff, comme je vous, vous préférez, va m'appeler. Après, vous pouvez aussi, euh, si vous souhaitez euh, vous amuser avec avec nous, on a créé un, un groupe Discord. Est le seul le seul truc qu'on vous demande donc déjà c'est de, de, de donner des nouvelles assez souvent voilà d'écrire un petit message au moins une fois par semaine sur le discord ça c'est tout à fait normal nous renseigner et tout passer du bon temps pas euh, comment dire ne pas s'ajouter et la deuxième petite c'est de nous affronter en, en, en, cam, ou en, sur dueling Nectus, tout simplement. Euh, c'est gratuit, c'est comme il est en Vous pouvez, euh, vous pouvez faire des duels avec vos, vos amis, avec des decks. Bien sûr, on ne demande pas à ce que ce soit un deck méta, parce que, voilà, les decks méta, gardez-le pour la compétition. On peut, on peut en parler, on peut en parler, on peut peut-être vous épauler, on peut peut-être vous donner des idées pour le deck méta mais euh, faites, faites un deck fun comme moi le jeu pyrovolcanique hein. le jeu pyrovolcanique il, il est fun euh, à jouer je l'ai encore changé il n'y a pas une semaine et je ne l'ai pas encore testé après j'ai le deck euh, euh, j'ai le deck euh, salamandre voilà que j'ai réussi à, à trouver un moment pour travailler dessus je trouve qu'il tourne pas mal je trouve qu'il tourne pas mal euh, après, eh ben, j'ai toujours le deck roi Jonsian à travailler dessus. J'arrive pas, pas à trouver du temps pour travailler dessus. J'ai toujours mon deck euh, spécial où on... que... que je vais faire le deck cyberténébreux. J'ai toutes les cartes qu'il faut quasiment, mais j'arrive pas à trouver du temps pour travailler dessus. Le week-end, je peux vous dire, si le, le dimanche j'arrive à dormir jusqu'à midi, c'est vraiment le maximum. Parce que des fois, les colocataires s'attentent trop fort ou font du bruit. Par exemple, la dernière, j'ai fait la garde d'élevage. Alors, je vous expliquer ce que c'est. La garde d'élevage, c'est c'est donner à manger aux poules, ramasser les œufs et vérifier s'il y a de l'eau. Après, on va donner à manger aux, aux truies le matin. Donc, c'est c'est du grain et quatre pains secs. Quatre pains secs, voilà. Et après, on va donner à manger aux, coches, aux moutons. Il y a bien sûr les béliers et les agnèses, donc bien sûr ça, ça, ça met trois quarts d'heure, une heure à faire tout ça. Voilà, il faut donner du foin, il faut donner du gênerou, euh, enfin il y a du foin, mais un peu de l'embanage, voilà. Il, y a pas de donc, il faut donner de l'embanage, il faut donner du grain, il faut donner de l'eau, enfin il faut s'occuper des bêtes quoi, pendant une heure, le week-end. Et bien sûr, quand on fait ça, on a le lundi de libre. Donc voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, bien sûr, ça nous ça allonge un peu le pécule. Donc le pécule, c'est l'argent de poche que nous donne le centre pour le travail qu'on fait. Donc c'est-à-dire exactement 3 euros par jour. 3 euros. Vous imaginez bosser pour 3 euros par jour Ça nous fait à peu près 40 centimes de l'heure. Vous imaginez ça est-ce que vous savez ce que c'est pour bosser pour 40 centimes de Je suis sûr que vous ne savez pas ce que c'est de vivre pour 40 centimes de On nous demande de travailler normalement, mais on est payé 40 centimes de l'heure. Donc imaginez un petit peu ce que ça fait à la fin de la journée. Là, avec le confinement, on a le droit à une allonge de 10 euros. Donc ça veut dire 40 euros. Donc euh, voilà. Mais on ne peut pas sortir. On est obligé de rester dans le centre. Voilà, donc du coup... Euh, pour Les clubs, c'est pareil, on ne peut pas sortir donc, du coup, c'est le centre qui va aller les clubs pour nous et qui nous les ramène le jeudi. Voilà. Après, euh, pour les courses personnelles, c'est le mat. et on doit tout donner le lundi pour être livré le matin. Le oui, pour être livré le mercredi à 11h. Attention, ils ont fini. et je vous raconte pas du mesures qui ils, ont mis des, des, ils, ils nous font manger comme des, des prisonniers qu'on l'un derrière l'autre avec une ligne orange. Hein. Et il faut d'abord se laver les mains, ce qui est normal parce qu'il y a le coronavirus. Mais après, il faut manger à un mètre. On a, on a, on a de quoi dans, Je vous explique. Dans le 7, on peut, atteindre, on, peut, on peut atteindre des 60 personnes normalement. 64... Heures. Non, on est 90, ouais, donc 60 personnes à tout cas, 70 grand max. Et là, on est 2 par table. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est 2 par table. Il y a une quoi Il y a dizaine de tables. Une quinzaine, on va dire. Allez, une quinzaine de tables. Vous imaginez un peu ce que c'est de vivre, vivre là-dedans. Monsieur Macron, il faudrait bien pouvoir vous bouger. Si vous voulez, je vous donne l'adresse. C'est le centre Cotagon. Voilà, c'est le foyer de Cotagon ils il exploitent pour 40 de l'heure. on travaille 5 jours sur 7 même des fois 7 jours sur 7 pour 40 de l'heure. et bien sûr j'applaudis parce qu'il faut applaudir on doit applaudir le corps médical bien sûr ça, tous les soirs à 20h sortez de votre chambre ouvrez grand la fenêtre et applaudissez parce que c'est comme ça qu'on remercie les gens qui Combien de fois j'ai vu ça sur Facebook Combien de fois j'ai vu la vidéo Combien de fois Combien de fois je vois des parodies C'est de, le seul moment où, où je peux rigoler un peu. Parce qu'au boulot, je ne pas rigoler. Non, non, non, il faut être sérieux au boulot, même pas la pause. Parce qu'il y en a toujours un qui vient de dire T'appelles Club Stupé Vous imaginez un peu Ouais c'est vraiment l'enfer, c'est vraiment l'enfer fou. Oui, bien sûr euh, là j'en ai eu un exemple tout à l'heure euh, à midi. Ouais est-ce que je peux boire un café Alors que le café c'est pour nous hein. Mais il était oh je, trouve, je suis pas bien et tout voilà est-ce que tu peux me payer de club voilà c'est un peu c'est un peu bon après la nourriture elle est pas tip top non plus c'est pas de, de la gastronomie la preuve j'ai du perdre, perdre de, de, de taille de, de pantalon parce que voilà, confinement, mesure de régime courrier. attention. Mesure de régime courrier, ça veut dire qu'ils qu nous restreignent au niveau des parts du repas. Donc bien sûr, on mange, mais par exemple le soir on mange mais après on a faim. Donc du coup, là on n'a plus les, on fait plus des courses de la villa pour manger tous les soirs à la villa. Donc on mange midi et soir au sept je ne raconte pas la queue c'est génial c'est génial alors là on attend parfois un quart d'heure pour pouvoir manger et là pouf, arrêt de distributeur, il n'y a plus de place ah merde. voilà voilà un peu ce que c'est la vie au foyer donc euh, voilà c'est expliquant en une longue phrase je m'en excuse que c'est la vie au foyer après faut dire euh, que ces derniers temps aussi j'avais pas beaucoup de motivation parce que dans les m'a marinettes de long je les ai depuis février mars février euh, mi-février je crois qu'il me trompe pas et euh, j'avais pas de motivation parce que voilà et des problèmes personnels que je peux pas je peux surtout pas oublier comme ça, donc sachez-le je pense à vous aussi hein. je pense à vous aussi, et là euh, j'étais même sous antidépresseur. mais pour ça a pas fonctionné ça m'a fait plonger. et oui parce que quand, je vous explique en mots quand vous perdez votre mère et que vous n'en parlez pas ou quand vous perdez un proche et que vous n'en parlez pas vous pouvez facilement tomber dans une donc si vous ne pouvez pas en parler à votre ami, allez voir un spécialiste, un petit cadre, ce que vous voulez, un psychologue, ça peut, ça peut, ça peut vous rendre service. Donc voilà, euh, dernière chose avant de vous quitter quand même, je ne sais pas si je l'ai dit mais je le dis comme ça, vous regarderez la vidéo jusqu'à la fin, <rire> Voilà, Maurice, le psychopathe. Euh, après le confinement, j'ai fait un gros live donc. Toutes les couvertures qui a eu, tout, bah, tout, sur, sur tout ce qui a eu récemment sorti. Donc les duels en surcharge, euh, le sarcophage doré du mois de mai, normalement si, si je n'ai pas, voilà, et, le, et le, la boîte qui a avant. Donc bien sûr, on fera hein, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je vous êtes intéressé par une carte, ok, je vous annonce le prix, on fait comment On fait un échange, on fait une vente, voilà. Moi, mon but, c'est pas de m'enrichir, mais on m'a on, on un peu forcé la main tout simplement. Donc, bien sûr, je coderai moins cher que sur les cartes marquées, par exemple, si c'est à 25 centimes d'euros, la carte, vous fait à 20 centimes, c'est euh, Ça, c'est ma façon de faire. Donc, sur ces derniers jours, yes, je vous dis à plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein? Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la cloche pour voir toutes les vidéos qui sortent, à euh, laissez un petit commentaire si vous, aimez, euh, si vous aimez toujours mes vidéos, et puis on se dit à ce week-end pour une nouvelle vidéo ma sur la Team Astral sur le deck marionnette de l'ombre qui est sorti au mois de février. Allez, je vous laisse, allez, ciao tout le monde. Ah oui les amis, j'ai oublié de vous dire, Pokémon Go ne va pas s'arrêter, c'est juste que comme je peux plus sortir du centre, je peux plus aller à voir on, donc du coup, euh, on est 4-5 à jouer maintenant, donc j'ai demandé aux 4-5 de m'envoyer des photos des Pokémon qui capturent pour voir tout simplement. Donc il y en aura peut-être un mois. au mois d'avril, il y aura peut-être un petit informat au, au mois d'avril. Ou au mois de juin, ou de mai, je sais pas, ça va dépendre de tout, voilà. Sur ce n'hésitez pas, je le redis, à liker la vidéo, à la partager, à mettre un petite cloche de notification à mettre un petit tournoi, merci si à et sur ce ne l'inquiète pas aussi, je vous envoie plein d'amour, plein de courage, restez chez vous, voilà. Et sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao tout le monde On n'a pas vraiment le temps de s'amuser Normalement on est là pour s'améliorer Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la gueule Nous, nous te qui on est Ensemble, on est Yu-Gi-Oh GX, nouvelle génération